Bienvenue dans ce cas alors c'est pas des cours, c'est pas du tuto, c'est simplement posé là entre nous. On partage notre point de vue et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, ça nous arrive aussi entre nous. Bon. il paraît que c'est bon pour euh, l'algorithme de YouTube de mettre le pouce bleu si la vidéo vous plaît, de mettre des commentaires parce que euh, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous y avez des trucs à rajouter, et puis de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Aujourd'hui nous allons parler de la tenue privée versus publique. Ben, la cinquième fois, nous, ben, étant donné que nous sommes en compte, nous avons plutôt parlé de hommes en cordeur, femmes en et eux, et de la tenue de la femme en général, bien qu'on a parlé de la chemise. Hein. C'est voilà, ce que nous faisons, c'est notre habitude. Nous avons un peu négligé de parler de tenue homme. Ça ne change pas grand-chose, les hommes ils peuvent être torse nu, avoir un t-shirt, un débardeur. Marcel Justement, torse nu. Euh. Vous... Vous que le soutien marche ne le pas, les hommes, en principe On ne juge pas. Ben, il y a raison. Dans le cadre du... on était dans le cadre privé, intime, que ce soit un homme ou une femme accordée, ben, on vous conseille en tant que jeu des j'y connais, c'est la première fois, de faire ça plutôt nu euh, pour ne pas que les vêtements se prennent dans les cordes. C'est plus pratique et potentiellement plus agréable. Par contre, si on commence à arriver dans les jams... Les jams ce sont des rencontres dans des clubs privés dans lesquels il y a plusieurs personnes, donc il y a du public. Et il y un club privé dans lequel il y a plusieurs personnes, donc du public factuellement. Donc les jams c'est, plutôt cool C'est pas des cours. Ce n'est pas des ateliers. Ce sont des rencontres. Euh, bon enfant. Euh, rencontres chez où les gens font des cordes simplement. Et on mange des cookies, on boit du thé. Là, euh, le torse nu est autorisé. D'un certain règlement intérieur de jam de et de club, le torse nu est autorisé. Cependant, notre préférence, c'est de couvrir le torse pour les hommes comme pour les femmes. On insiste individuellement en tant que Laurent et en tant que Valérie, ça ne nous gêne pas de voir des gens torse nus en tant qu'individu. Zéro souci. si les gens sont à côté de nous en train de faire des cordes, torse nu, très bien. Seulement, on bah, n'est pas tout seul et en fait, il y a toujours soit le nouveau qui arrive, mm -hmm. soit peut-être une personne qui s'est perdue, qui cherchait une cours de yoga et qui a ouvert la porte et qui est venue, qui est curieuse, qui regarde. Et déjà en principe, ce n'est pas forcément chez l'habitant, euh, c'est souvent dans des lieux publics et du coup effectivement on peut avoir des gens qui, qui passent par là. Dans tous les cas quand ils vont aller il y a des nouveaux qui découvrent donc c'est leur premier contact avec les cordes et... et donc ça sera leur première impression ils vont venir, ils vont regarder le groupe et si ce qu'ils retiennent du groupe c'est j'ai vu des gens à moitié à poil en train de faire des cordes là la sortie de son contact voilà, et puis en plus il dira pas j'ai vu des gens à moitié à poil en train de faire des cordes il dira plutôt j'ai vu des gens à, mo à moitié à poil en train de s'attacher ce qui change un petit peu Ouais. C'est pareil, mais ça change. Alors qu'au contraire, les jams, c'est des endroits qui sont bienveillants, on fait, on fait, on fait tous attention les uns les autres, on rigole, on discute, on se donne des conseils, on fait le tour, quand il y a quelqu'un qui perd une corde, on l'aide, donc il y a vraiment de temps en train, en plus on boit, des, on boit du thé, on mange des cookies, euh, une ambiance qui est vraiment très bienveillante, et résumer toute cette bienveillance, toute cette, cette chaleur, cette convivialité entre nous par déjà gens à moitié à poil qui s'encordent... Donc voilà, nous avons peur que ça porte préjudice à l'image du groupe, image l'image du shibari, des jams, etc. Quand je vais à une je pas envie qu'on me dise qu'ils étaient en train de partouzer. J'exagère, mais... C'est le résumé qui va se faire, en tout cas. Si ça peut être déformé-transformé-amplifié, ça le saura. On prend l'exemple de Palantan où des CRS ont chargé la population et cette population s'est réfugiée dans un hôpital, et ça s'est transformé à des séditieux attaques en hôpital. Donc, pour éviter ce type de transformation des événements, nous préférons aller au plus... au euh, plus sécure et que chacun soit couvert. On répète encore une fois, en tant qu'individu, en tant que Valérie, en tant que Laurent, ça ne nous dérange pas de voir des gens torse nus faire du, de, des cordes, mais pour le groupe, et l'intérêt du groupe, et l'intérêt de ce qui est en train d'être construit au niveau des jams, que ce soit safe, que ce soit plus sexuel, qu'on ait plus peur d'avoir du consentement, et voilà, ça... nous embête. Ouais, c'est bon C'était tout. Je crois que nous avons fait à peu près le tour. Donc c'est une vidéo courte, donc forcément on oublie plein de choses. Donc si vous voulez ajouter quelque chose dans les commentaires, comme d'habitude, et puis... Ben, merci de nous avoir regardés. Au revoir, Au revoir.